bienvenue dans une nouvelle édition de ma part tour cette fois ci la version française donc ça fait trois semaines que nous sommes arrivés sur l'île de lesbos en grèce bien sûr et voilà on a réussi à avoir la chance de travailler au camp de réfugiés qui s'appelle karatépe donc euh, je pense que enfin on, on est d'accord que c'est un des des camps de réfugiés ici le le mieux installé, le mieux équipé où, euh, où euh, en fait, les réfugiés ont pas mal de choses pour se distraire. Ils, ils peuvent faire un peu de sport, euh, et la, toute la nourriture est organisée. Bon bref, c'est vraiment un, un camp extraordinaire euh, avec euh, une équipe qui travaille euh, à fond pour, euh, pour euh, avoir des conditions de vie euh, à peu près normales. Euh, c'est principalement des familles. Euh, ou des personnes qui ont, qui ont des problèmes de santé, etc. Donc en fait, c'est vraiment un camp privilégié. On n'a pas eu euh, l'occasion euh, d'aller euh, voir Moria, qui est un autre camp à 2 km, qui est euh, plus euh, une prison. Mais bon... Euh, on passera à les détails. Euh, en tout cas, ce qu'on voudrait dire, c'est qu'on a eu une expérience ici. Bah, je pense qu'un peu comme, comme tout, il y a eu des bons moments. Il y a eu des moments plus difficiles. Euh, surtout, enfin, on a eu un manque de ressources euh, dans notre propre organisation qui a, qui a généré euh, un peu de frustration, mais on n'a pas réussi. C'est la manière euh... de, de faire les choses on ne dit pas, on critique pas le fait de ne pas avoir de ressources. Bien sûr que non, qu'on en ouais, mais la, la manière de gérer le, les problèmes que ça ça a provoqué. Ouais. Donc on partira avec des objectifs qu'on n'a pas réussi à atteindre, mais bon on, on a fait quand même pas. On mal a de réussi quand même à faire pas mal de choses. On a, on a connu aussi toute l'organisation ici mmh, mmh. Et, et on peut on peut dire vraiment que les gens qui travaillent par contre ici sur le site sont ultra motivés. Donc bon. Mmh. Et ce qu'ils ont besoin en fait, bah, c'est d'un coup de main et donc en fait euh, on voudrait aussi passer le message que c'est important si si vous avez un peu de temps libre euh, et ça peut être pour n'importe quoi, pour euh... nous on a installé le wifi ici mais il y a euh, des gens qui sont en train d'installer des panneaux solaires, il y en a d'autres qui préparent les repas tous les jours, enfin, bref de, de l'aide ils en ont besoin euh, sans arrêt et malheureusement la situation va pas s'améliorer euh, dans, dans les mois voire les années qui viennent donc euh, de l'aide, ils en auront toujours besoin, donc c'est important qu'on passe ce message de, de si vous avez dû temps de venir, voilà, voilà. oui on peut, alors ça c'est les trois semaines qu'on a passé ici, et maintenant notre décision c'est de, principalement de continuer en Turquie comme on avait prévu déjà, et même si on va rester encore trois, quatre jours pour voir l'île, pour voyager en vélo, parce qu'on n'a pas eu le temps, on a fait le même 6-7 km qui, qui nous séparent de Cam tous les jours. Et, et voilà, et on, on voulait profiter de la chance d'être ici pour voir l'île. Et après, on prend le ferry et on arrive en Turquie dans 4-5 jours, plus ou moins. Et bon, juste dire, euh, tranquille, euh, on, va, on va prendre euh, les précautions, on dit, euh, oui. nécessaires. Euh, et qui sont dans notre... Euh, dans notre main, Donc on peut, on peut choisir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne va pas. Et les grands états, on va les éviter bien sûr. Euh, les après. grandes villes. Grandes villes. Euh, pardon. Euh, et voilà, et après, euh, bon, euh, je pense que je dis toujours le même. Notre grand ennemi, euh, ça reste les voitures ouais. à la route. Et pas souci avec les autres choses, ça c'est lazare un peu. Et... Je pense pas que ça va être vraiment un problème en tout cas on est on, a, on est connecté tous les jours oui. on va première chose qu'on va faire c'est acheter notre carte sim Exactement. donc euh, pour être euh, pour vous shopping. donner des, des, des nouvelles, nouvelles enfin. sur Instagram sur Twitter sur Facebook enfin, voilà. bref vous pouvez pas nous manquer voilà. et plus haut oui bon je veux juste dire non qu'on va plutôt vers le sud on va on va suivre la côte parce qu'on arrive assez au nord et on va suivre la côte euh, de Aégean, on dirait en français, bon, jusqu'à Egy. Okay. Mmh. Et jusqu'à Antalya, en... et là il faut commencer à monter pour Dans arriver la à, à la aussi. Et... Et... Et, voilà. et voilà, on verra. On verra et après là. on verra bien. Voilà. D'accord. Donc, euh... on... à la prochaine. vous dis à la prochaine pour la... Les, pro... les prochaines nouvelles de ma Mapentour. Voilà. Map